You often hear announcements at the airport, at l'aéroport, like this. Flight 316, vol 316, bound for destination de Winnipeg, let's say. Passengers are requested, les passagers sont priés, to proceed to, or present themselves at, de se présenter à gate 2, la porte numéro 2. Not yet is pas encore. The plane leaves in a few minutes. L'avion part dans quelques minutes. You haven't got any paper. Vous n'avez pas de papier. Finally, to type is écrire à la machine. Dernier rappel pour le vol 316 à destination de Winnipeg. Les passagers sont priés de se présenter à la porte numéro 2. Je répète. Der... Excusez-moi, mademoiselle. Attendez un instant, monsieur. Je répète. Dernier appel pour le vol 316 à destination de Winnipeg. Mademoiselle. Chut. Attendez, monsieur. Les passagers sont priés de se présenter à la porte numéro 2. Oui, monsieur. Mademoiselle, je cherche mon avion. Vous cherchez votre avion. Vous voulez aller à Winnipeg? Mon avion est à Winnipeg? Non, pas encore, monsieur, pas encore. Mais l'avion part pour Winnipeg dans quelques minutes. Mon, mon avion part pour Winnipeg? Oui. Voulez-vous aller à Winnipeg ou non? Euh, oui. Première classe ou classe économique? <rire> Pourquoi vous riez? Bonjour, pauvre mademoiselle, vous n'avez pas de papier. De papier? Vous ne pouvez pas écrire à la machine sans papier. Pas encore. pas encore. L'avion part dans quelques minutes. The plane leaves in a couple of minutes. Vous n'avez pas de papier. You haven't got any paper. Écrire à la machine. To type. A TV or a movie screen is un écran. A return ticket is un billet aller-retour. A single or one-way ticket est un billet aller simple. To come back is revenir. Is it far from here, you may ask? Est-ce que c'est loin d'ici? To walk is marcher, literally, to march. A boarding or embarkation card is une carte d'embarquement. Ce n'est pas une machine à écrire. C'est pour mettre de l'information sur l'écran. Sur l'écran? Oh, vous regardez la télévision? Moi aussi, j'aime bien la télévision. Est-ce qu'il y a du hockey? Non, monsieur, il n'y a pas du hockey. Alors, classe économique, aller-retour. Aller-retour où? Mais vous allez à Winnipeg, n'est-ce pas? Et ensuite, vous voulez revenir ici? Bah ben oui, ensuite, je veux revenir ici. Bon, aller-retour. Voici votre billet. Merci. Et votre carte d'embarquement. Carte d'embarquement. Et vos bagages. Je n'ai pas de bagarre Non. Vous savez, Winnipeg, c'est loin d'ici. Ah oui, c'est loin d'ici. Oui. 3000 km. 3000 Trois... km oh, Je ne veux pas marcher 3000 kilomètres. Mais vous n'allez pas marcher. Vous allez prendre l'avion. Oui, oui. Oh. Et je peux vraiment prendre l'avion pour faire du... Il faut l'avion, monsieur. Oh, d'accord. Un écran, a screen. Un billet aller-retour. A return ticket. Loin d'ici, far from here. Une carte d'embarquement. A boarding card. A flight is un vol, and to fly is voler. The hostess, l'hôtesse, may say, your plane leaves in four minutes. Votre avion part dans quatre minutes. Hurry up. Dépêchez-vous. On the other side of is, de l'autre côté de. After all, après tout. If you want to say, I did it or made it myself, it's, je l'ai fait moi-même. <laughs> Votre avion ne vole pas très bien. <laughs> Ce n'est pas comme mon avion. Mon avion peut voler vraiment très bien. Votre avion part dans quatre minutes, monsieur. Mon avion part dans quatre minutes? Oui, allez-y, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Où allez-vous? Mon avion part, mon avion part. Votre avion part, mais il ne part pas d'ici. Il part de la porte numéro 2. Mais mon avion n'est pas là. Mon avion est de l'autre côté. Votre avion est de l'autre côté de la porte numéro 2. Monsieur, vite, dépêchez-vous. Mais qui, mon avion? Mon avion? Le voilà! Le voilà! Le voici mon avion! Il n'est pas Winnipeg, après tout, hein? mais il vole, hein? Oui. Il vole très bien, n'est-ce pas? Je l'ai fait moi-même, vous savez. Voler, to fly. Dépêchez-vous. Hurry up. De l'autre côté de... On the other side of. Je l'ai fait moi-même. I did it or made it myself. Now, here's the complete sketch again. destination de Winnipeg. Les passagers sont priés de se présenter à la porte numéro 2. Je répète... Dernière... Excusez-moi, mademoiselle. Attendez un instant, monsieur. Je répète, dernier appel pour le vol 316 à destination de Winnipeg. Mademoiselle! Chut! Attendez, monsieur!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 Je n'ai pas de bagages. Non. Vous savez, Winnipeg, c'est loin d'ici. Ah oui, c'est loin d'ici? Oui. 3000 000 kilomètres. 3 000 kilomètres? Oh, je ne veux pas marcher 3000 000 kilomètres. Mais vous n'allez pas marcher. Vous allez prendre l'avion. Oui, zuh! zuh. Oh. Et je peux vraiment prendre l'avion pour faire du. Il faut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 Ils volent très bien, n'est-ce pas? Je l'ai fait moi-même, vous savez.